Écoutez-moi les barbes et j'espère que vous avez bien cette vidéo Vous allez voir mon incroyable deck Nicolas Cage, deck Ella. Euh, c'est la carte que j'attendais depuis pas mal de temps, c'est la carte Ella. J'avais déjà Nicolas Cage, je n'avais pas encore Ella. Euh, D'ailleurs, plus je joue le deck, plus euh, je me dis qu'Ella est absolument incroyable. et euh, Alors, euh, le deck que vous allez voir, bon c'est moi qui l'ai créé. De toute façon, il n'y a pas pour le moment de net decking. On va pas regarder sur internet les decks, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas toutes les cartes. Et accessoirement... Euh il ne faut pas faire ça, il faut essayer de builder, il faut essayer de comprendre soi-même. Alors, ça peut être intéressant d'aller regarder sur Internet quelques decklists, dans le sens, enfin comment dire, pour euh, essayer de comprendre des combinaisons de cartes. Voilà, plus pour des combinaisons, le mieux c'est évidemment, mais je prêche pour ma paroisse, mais de regarder des vidéos YouTube ou de regarder des streams. Euh, vous pouvez venir euh, sur Twitch, euh, twitch.tv The de euh, Du lundi au vendredi, je stream euh, en général plus, très souvent toute la journée ou au moins toutes les après-midi, mais parfois le matin également. Voilà, euh, vous posez vos questions, n'hésitez pas à venir. Euh, alors oui, euh, ma façon de travailler, je l'expliquais dans la vidéo précédente, mais en vrai, en, en gros, enfin en vrai, mais en gros, je prends une liste. Euh, je fais 30 games avec Ensuite je change des cartes Je fais 30 games avec Même si le win rate était bon euh, Donc voilà cette version là au début euh, bah, C'est la première version que j'ai joué Ensuite j'ai testé avec Enfin non c'est pas vraiment la première version En gros j'ai fait 10-20 games avec la liste Puis j'ai refait 10-20 games Bref en tout cas je change plusieurs fois de liste Et grâce au tracker Fan, bah, Finalement ça me, dit un peu ma, ma, la... ça me donne mes, mes données tout simplement Mon win rate En gros dans cette version j'ai essayé le cest à dire Magic System. J'ai essayé euh, Magic euh, qui est la carte à 5 qui, euh, euh, qui nous rajoute un tour tout simplement. Donc ça augmente les probabilités d'avoir Ella. Mais en fait je me suis rendu compte que parfois Magic ne faisait pas forcément gagner et que j'avais pas forcément envie de la ramener sur Jubilee etc. Donc bref mon winrate avec Magic était moins fort que mon winrate comme ça. Donc je vous explique quand même la liste. Euh, c'est une liste pool 3. Il euh, y a beaucoup de cartes Pool 3 dedans Donc c'est une liste qui est basée sur Et là, Alors et là, c'est joue toutes les cartes que vous avez défaussées de votre main Sur des emplacements aléatoires Alors je tiens à dire déjà que ce, win rate, ce deck a un très bon winrate. rate un, Vraiment un très très bon win rate, Mais surtout ce qui le caractérise euh, C'est son average cube C'est à dire qu'il est tellement surprenant que vous avez une. Euh, je pense que même si vous avez moins de 50% de win rate Sur vos premières games avec ce deck Ou même pendant une série Ça peut arriver pendant 20 games Vous avez moins de 50% de win rate, euh, bah en fait, vous allez quand même, je pense, avoir un average cube supérieur à 0. C'est-à-dire que vous allez quand même gagner des cubes. Euh, parce que justement, il y a beaucoup, vous gagnez beaucoup de fois 8 Donc si vous savez concede, euh, abandonner au bon moment, vraiment vous allez vous gaver. Bref, et là, elle ramène toutes les cartes défaussées sur des emplacements aléatoires. Sur le sien aussi, pour, possiblement. Euh, vous avez... Donc des cartes de défausse comme le Blade qu'on connaît, défausser une carte, Moon Knight, défausser une carte de la main de chaque joueur, Swordmaster Master, défausser une carte et également Lady qui va défausser le coût le plus élevé de la main. Dans ce deck, il y a des monstres. Il y a le Giganto qui peut être joué qu'à gauche, mais avec Ela, il peut être joué n'importe où. Euh, il y a le Infinote, évidemment, qui de surcroît. bon Il y a le Jubilee, évidemment, hein, qui peut ramener des monstres. Il y a le Death. Alors le Death, j'aime bien parce qu'il a 9. Comme ça, si en main, j'ai Ela plus Death, ben, euh, l'Edissif va défausser le plus élevé donc va défausser le 9 vous voyez donc et contre certains match-up parfois je peux même le jouer à 4 ou 5 mana et accessoirement voilà j'aime bien l'idée d'avoir de, de, cette carte qui coûte 9 mana. On a la Jubilee donc pour ramener les monstres mais pas que ça permet de ramener Ella à la fin d'augmenter les probabilités souvent il nous reste donc trois cartes dans le deck enfin euh, deux cartes dans le deck et euh, la Jubilee va permettre de jouer le 50-50 si jamais on n'a pas eu Ella pour ramener là qui va ramener les monstres. La carte clé du deck en fait et c'est ça où je le dis dans pas mal de vidéos mais c'est important euh, c'est pour ça que le net decking pour moi n'a pas de sens pour le moment dans ce jeu vu qu'on n'a pas toutes les cartes c'est que on ne prend pas un deck et on ne remplace pas une carte c'est pas comme sur Hearthstone c'est pas comme sur Magic si vous... en fait là l'idée de la vidéo c'est vraiment de vous donner des bon vraiment bon, j'espère que vous allez passer un bon moment mais surtout que vous compreniez euh, les synergies de ce deck euh, comme ça derrière si vous allez avoir des cartes vous allez pouvoir comprendre un peu mieux les synergies et mieux les jouer euh, mais l'idée c'est que sans invisible euh, la femme invisible pardon invisible Woman, ce deck n'existe pas. En tout cas, cette version-là n'existe pas. Parce que le but, c'est de faire Femme Invisible, de faire de la défausse, Moon Knight, mais de la défausse qui proc à la toute fin de la partie. Et donc, Ella va proc à la toute fin. Et c'est pour ça que vous avez un gros taux de, de 8 Pourquoi eh, à Odin, évidemment, Odin qui peut... Alors, Odin, ça marche pas avec Ella, mais Odin, ça peut être ramené par Jubilee, qui va ramener Ella. Euh, Odin, ça peut... Bon, il y a des spots où ça va redéfausser une carte. Et derrière, Ella euh, ramène plus de cartes, donc Odin est quand même assez intéressant dans ce genre de deck. Et il y a évidemment Nicolas Cage, hein, Ghost Rider, c'est Nicolas Cage, euh, qui va ramener une carte défaussée, qui est pas mal également, parce que parfois, vous défaussez Ella, et souvent, vous allez voir, hein, c'est vraiment une... un deck de probabilité, c'est génial. Vous vous retrouvez dans un 33% de ramener Ella. Souvent, vous avez trois cartes défaussées, et le Ghost Rider peut ramener, même si vous avez défaussé Ella, peut ramener Ella qui va ramener d'autres cartes. Donc le Ghost Rider est très intéressant et parfois vous jouez Ghost Rider en tempo. C'est-à-dire vous faites juste une grosse défausse. Par exemple Sif sur Infinote et euh, euh, sur T3 et T4 Ghost Rider qui ramène Infinote. Et puis vous gagnez une ligne et derrière euh, si vous avez Giganto vous, allez, vous savez que vous allez forcément gagner à gauche. Donc vous voyez c'est très très intéressant. Bref, je pars in-game. Comme ça vous voyez euh, comment fonctionne le deck. Mais voilà, vraiment ce deck il est génial. Incroyable, et vraiment, je vous pousse à créer vos propres decks. N'hésitez pas, et c'est pour ça que c'est bien d'aller sur les streams. Vous créez vos decks, votre deck, vous venez sur le stream. D'ailleurs, je vais faire un truc sur. Euh, euh, J'ai la femme invisible. Vous venez sur le, le live, et vous me dites, c'est mieux sur le live qu'en commentaire, parce que c'est plus rapide, on va dire, mais vous pouvez le faire en commentaire. Mais vous venez sur le live euh, de Twitch, et, vous, et euh, tout simplement, vous me demandez. Euh, bah, Qu'est-ce que je pense de votre deck, etc. Et on peut le travailler ensemble. D'ailleurs, sur Discord, j'ai euh, sur mon Discord. En fait, euh, Discord Fichou, il y a un truc dans les commentaires, enfin dans la description. Vous allez sur mon Discord et il y a une rubrique euh, Marvel Snap. Et en fait, vous essayez de faire ça sur les streams. Vous postez votre deck avec l'image. Et euh, chaque stream, j'analyse un peu, j'analyse votre deck. Voilà, une personne qui sera dans le chat. C'est quoi ça Ah, il m'a donné ça le vilain. Euh, ok, ok. C'est un peu chiant en vrai qu'il me donne des cartes. Est-ce que là je suis pas obligé de. En fait, dans ma main. Bon, après, il y, y a Ghost Rider, mais. Est-ce que je défausse avec la femme invisible ou pas Parce que j'ai peur que la Matching World ça m'embête un peu. Je pense que je fais. Je, je pense que je fais Swordmaster, euh, genre. Là. Non, je fais pas avec la femme invisible dans le sens où. Il a pas de carte importante dans la Enfin, si je défausse même une carte comme ça, c'est pas très grave. Bah, le Death, super. Par contre, je peux. On a Ella, ok. On a Ella. Donc, vous voyez, là, on est typiquement dans une histoire de proba. Où, dans le deck, il nous reste 5 cartes, donc 3 cartes de défausse. Si je fais Jubilee là, ça va ramener une carte de défausse, souvent. Et il faut que la carte de défausse derrière chope là. Donc, en fait, j'ai 3 sur 2, 3 sur 5, into 25%. Donc, la probabilité de perdre Ella, elle est quand même assez faible. Mais elle existe. Donc peut-être qu'il faut de Jubilee ici. Et ensuite Ella ici. Et je pense qu'on va... Je vais quand même prendre la Proba. Je pense que c'est quand même important de faire des plays puissants. Donc je vais prendre le play. Jubilee. Après ça peut ne pas ramener de la défausse. Hein. Vous voyez, là ça ramène Giganto. Donc la ligne de droite est toujours gagnée. Vous voyez, il y a aussi ce côté big qui est parfois présent dans le deck. Là, j'ai une grosse probabilité bah, de piocher de la défausse. Bah, je vais forcément piocher de la défausse d'ailleurs. Ah non, c'est Aude. Hein. Il reste deux défausses dans le deck. Attendez mais. Attends, mais j'ai perdu une défausse à un moment, non euh, bref. Euh... Donc là on a eu, on peut voir une carte défaussée, une. Donc c'est la. Comment elle s'appelle euh... oh, C'est assez intéressant. Il y a plein de plays. C'est la Death. Donc à droite, on a gagné. Euh... Ghost Rider, c'est que ça fait un peu le même effet qu'elle a dans ce spot. Après, je peux garder pour la surprise. Je Ghost Rider à gauche. Ça ramènera la créa. Ou alors, euh, je fais juste Pass into Infinite. Hein. Mais en vrai, en termes de points, j'aime bien cette idée. Donc là, je vais pas jouer. Euh... Bon, vous voyez, je vais pas jouer avec dans le spot. Parce qu'en fait, j'ai eu. J'ai fait qu'une seule défausse. Mais c'est pas très grave. Je sais qu'à gauche, j'ai beaucoup de points. Je sais qu'à droite, je suis. Plus ou moins invincible. Enfin, beaucoup. ça lui demande vraiment beaucoup d'investissement pour rattraper les points de retard. Ok. Donc là, on va juste leur faire des points. C'est-à-dire Odin au mid, je pense. Voilà, on a le Ghost Rider. Après, il faut savoir que ça, c'est révélé à la toute fin de la partie. Donc, si par exemple, et c'est pour ça qu'il faut mettre Ela derrière Femme Invisible. Si vous faites Ela au mid, et imaginez, là, j'ai de la défausse. Je fais Ella au mid, je fais d'abord Ella et à la toute fin, je vais faire ma défausse, vous voyez Donc c'est important d'avoir la ferme invisible. Donc là, je pense que je vais juste Oda au mid pour les points. À gauche, j'ai gagné. Euh, ouais, j'aime bien ça. Hein. Je va juste faire ça. Un peu bizarre, mais... Dino. Donc Dino, ça le fait gagner à gauche. Je Même pas. Si. Euh, si, je pense quand même. Le Ghost Rider qui amène la Death. Et on gagne sur les deux lignes. Vous voyez. Bon, là, la... cette première game était particulière parce qu'on n'a pas du tout. J... Enfin, on n'a pas trop joué sur notre côté défausse. Mais vous voyez, bon, c'est cool parce que le deck s'appelle Nicolas Cage. Et en vrai, le Nicolas Cage, il, il sert plus pour ramener là quand elle est défaussée euh, que euh, ramener un seul monstre. Mais parfois, je le joue en tempo. Et là, c'est intéressant de le jouer en tempo. Bon bah je snap T1, euh, vous n'êtes pas obligé de faire ça hein. Pour le coup. Bon. bon. Alors ce deck là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a très souvent des mains un peu naz quoi. En fait on va très souvent jouer T3. Le blade on ne le joue pas forcément T1. Parce que... Enfin à part si on n'a pas Ella en main. Et parfois on a Ella en main et on va vraiment attendre d'avoir un peu plus de cartes. Voilà bon, je pense qu'on peut le faire hein, T3. Au Knight, on aura 5 cartes en main, donc 20% de défauts est là. Mais on, on, ce spot là de Jubilee il arrive souvent. Souvent c'est Jubilee. Il y a 2 chances sur 5 ou 3 chances sur 5 de ramener une défausse et derrière on a X% de perdre et là. Donc en fait la probabilité est bonne. Par exemple si on a euh, je sais pas 1 euh, sur 4. Enfin, on a 4 cartes dans le deck. On a 1 sur 4, 1 sur 4, ça fait 1 sur 16, oui. Je sais pas si vous me suivez. Donc euh, voilà, faut pas être euh, bon, trop mal à l'aise avec les stats, mais c'est des probas qui sont quand même assez simples à calculer. Ok. Là on va Moon Knight. Hein. Faut juste pas perdre... Euh... Vous voyez là c'est pareil, on a 20% de chance de perdre là, donc 80% de chance de perdre un truc cool. Après si on perd Jubilee c'est un peu chiant, mais surtout pas elle là qu'il faut perdre. Il perd... il perd la Jones et on perd l'Infinite donc ça c'est cool. Ok, donc là on a Swordmaster ou Jubilee. Donc je pense que Jubilee a plus de sens, parce que là il reste... Dans le deck on a 3 défausses, donc vous voyez on est dans le fameux pourcentage de 3 sur 5. Vous voyez 3 défausses. 2 non défausse. Euh, oui, euh, non, pas 3 défausse. J'ai pioché une défausse. Donc 2, 2, 2, 2 sur 5. Donc on a 2 sur 5. Et derrière, quand bien même on aura la défausse, on aura encore 4 cartes en main. Donc 2 sur 5, x 1 sur 4. Vous voyez Avec là Donc c'est ok. Pas enfin, pour ça, mais donc c'est ok. Enfin, c'est souvent ok. En vrai, parfois même les. les la stat euh, chaude, on la prend quand même avec ce deck. Donc le Blade. il défausse sur le Master. Okay. Bon, c'est pas incroyable, mais. La femme. Bon en vrai on a des fossés. Bon de toute façon on va faire M invisible à gauche. Hop gobelin, un peu chiant. Je pense qu'au mid je vais mettre un truc genre juste et là. Bon de toute façon je joue jusqu'au bout hein. Parce que Ouais, bah je joue jusqu'au bout. Ah, quoique, là, elle est que 5 et lui, il est 5 aussi. Ah non, il n'est pas 5. Il faut que je gagne à droite. Après, je ne gagnerai pas à droite, si. Alors, en vrai, si je fais ça et qu'il y a la 20-20 qui va à droite, Et j'ai quand même pas mal de retard. Mais la 20-20, elle rattrape. La 4-3 moins. La 4-3 peut aller au mid. Écoutez, je vais faire ça. Je le prends, hein, 2 pour 4. Puis, on, un peu, hein, on, se fait, on veut se faire plaisir aussi avec ce paquet. Ok pas grand-chose, je pense. Hein. Alors si la 20-20 elle va à droite, on a gagné. Si la 20-20 elle va au mid, on a gagné. Donc en fait là on a euh, dans le spot 60, bah, 66% de chance de gagner, vous voyez. Bon là on perd mais, encore une fois, c'est un jeu de proba, c'est des games de 3 minutes. Les probas euh, sur des games de 20 minutes, ça fait mal. Sur deux games de 3 minutes, on s'en fout, on tilte jamais sur ce jeu. Donc, vous voyez là, après vous pouvez le noter hein, si vous voulez, ça peut peut-être vous aider. Euh, par exemple pour euh, le, le self-control etc Vous dire bon bah là J'ai perdu mais j'avais 66% Donc c'est ok Et vous le notez comme ça vous voyez à la fin de votre journée Je sais pas si c'est utile mais Donc là je pense enfin, que c'est ok de, de des fausses Après je peux attendre une draw de plus Une draw de plus il euh, y a 8 cartes Il y a des monstres dans le deck que je pourrais piocher Là j'ai Si je perds les jubilé c'est un peu moche Donc euh, ça me dérange pas d'attendre une draw de plus spot ok donc là on va blade ou alors on attend peut-être on attend encore hein. moon knight into jubilee on va faire un espèce de spot genre euh, blade euh, là j'ai 50% si ça défaut ça c'est cool si ça défaut ça c'est cool après j'avais toujours le moon knight into monstre joué comme ça à la main à enfin, l'infinote Là, on va Moon Knight. Ou alors, on Moon Knight pas. Je vais perdre euh, Jubilee. Je pense que je vais pas Moon Knight. En fait, c'est un spot un peu bizarre où... Je peux juste faire Ghost Rider qui ramène Infinote. Comme ça, je gagne forcément une ligne. Vous voyez je crois que je vais faire... Après, je ne je suis pas obligé de le faire maintenant. Mais la Jubilee pourrait ramener de la défausse. Et ça pourrait pourrir mon Ghost Rider. Je pense que je fais au mid. Il a l'air de, de vouloir se battre. Je pense que je vais lui dire... Euh... Ouais, je pense que je vais lui dire, bah mec, c'est fini au mid. On pourra plus te battre. On a perdu la ligne, voilà. en négative, ok. Et euh, je pense qu'on va essayer de bourriner à gauche. Ah, le Giganto, donc on va bourriner à gauche. Ou alors on va à droite. Avec une carte. Ou Giganto à gauche. La Jubilee, elle est risquée, je peux avoir de la défausse. Le Giganto, il est strong à gauche. Je pense que je vais quand même Odin, euh, c'est quand même pas mal, hein. C'est 8 points pour 5. Bon, il, a, il peut avoir ça aussi. Ou alors, j'ignore. Hein. Non, je vais, je vais quand même me tenter de gagner à droite. On verra. Est-ce qu'il arrive à, à dépasser mes 8 Non. Par contre, il a un tour de plus. Ce qui est fort, évidemment, avec Mister Négatif, qui échange la puissance et le coût des cartes. Donc, euh, ça peut être un peu Chiantos. Bon, on va mettre un monstre à gauche. Bon, après, on a des points, hein, quand même. Hein. On a quand même des points, hein. même si lui, c'est un deck combo. Donc, euh, il doit jouer des Iron Man. Bah, typiquement, Iron Man, il est euh, pour 0, il est 5 de puissance et il a un effet, quoi. Jubilee. Il ramène Angela. Bon, ça va. C'est gérable. Là, il reste un. Euh... Ouais, il nous reste deux cartes dans le deck. Donc, il nous reste une Angela. Et on a 0 cartes défaussées. Donc, en fait, là, ce qu'on allait faire, c'était Jubilee qui ramène Angela. Enfin, 50-50, et on aurait juste joué de la défausse avant. Donc, en fait, j'aurais fait Lady Sif A3, qui fait perdre Death. Jubilee, et 50% euh, de ramener euh, Et l'autre, c'était quoi dans le deck Ah non, euh, il restait quoi dans le deck Soit je ramenais Angela qui ramenait Dess, euh, Ella, pardon, qui ramenait Death. soit je ramenais... Qu'est-ce qui restait dans le deck On va voir. Euh, juste curieux de voir. C'est quoi Ah c'était la femme invisible. C'était la femme invisible qui restait donc ouais. C'est soit une bonne carte, soit une euh, Bah ici, bah à ce moment-là, il pas une bonne carte. On refresh la mission. Euh, Est-ce que j'ai encore euh... J'ai pas n'importe quoi. Ah je peux plus. Bon les golds, hein, ça sert qu'à fraîche les missions. Ou hein. à moins d'être milliard... enfin, très très riche, pas milliardaire, mais très très riche et d'utiliser de... les golds pour acheter des trucs, pour acheter directement du crédit, mais en général avec les missions c'est bien. Dans ce cas-là, c'est ok de payer. Ouais, après c'est tout le temps ok de payer, hein. ça dépend des... des bourses de chacun mais. Euh, ok ok, vous voyez c'est stable, hein. c'est c'est stable, c'est fort. Ça peut faire vraiment des sorties champagne. Mais pas tout le temps, mais même dans des sorties par champagne, c'est cool. Ça, ça peut être rigolo. Si j'ai un autre monstre. Si je pioche un autre monstre, la Lady elle peut être incroyable. Défausse les deux monstres. Ghost Rider peut ramener les deux. Ça ferait genre instant twint la ligne. On va voir ce qu'on va faire. Ah Sentinelle c'est un peu chiant. Je vois que ça rajoute une carte dans la main qui peut être défaussée. Ça dépend ma draw. Ah, et là c'est pas la drogue que je, je souhaitais. Et là, c'est pas la drogue que je souhaitais. Je pense qu'il va falloir juste faire Moon Knight ici. J'ai deux défauts dans la main, c'est un peu risqué, mais je dois prendre des risques, je pense. Ouais, ça revient au même de faire Camartage. Non, parce qu'on fait ça nous fait un peu plus de créatures sur le board. On va Moon Knight. Sur c'est là, on a toujours le Ghost Rider qui peut ramener là. Euh, direct là, comme ça. Bon Shang-Chi qui part, c'est pas mal pour nous qui part, c'est horrible. Et Odin. Ah ouais, waouh. Wow. Écoutez, on lui a pourri sa main. Bon, en vrai, on peut faire Ghost Rider maintenant, presque. Hein. Ghost... Après, on aura Ghost Rider sur Londres. Mais... Je pense que Ghost Rider ici. Et je risque de jouer les monstres derrière. Mais j'aime bien l'idée. Là, j'ai trois défauts, hein. Les trois défauts, si le Ghost Rider, il va au mid, euh, tout est joué, hein. Et si ça ramène Ella, tout est joué aussi. Bon ça ramène pas des gros trucs. Mais en vrai ça. Vous voyez Il y a un côté polyvalent dans ce deck. Je ramène le Odin, qui ramène. qui fait proc le Moon Knight, donc je lui pourris sa main. C'est incroyable hein. Vraiment en train de l'écurer. Qui hein. ramène Ela. Donc Ela va ramener les monstres. Ah, les monstres. Le death. Donc à gauche on est, bon après on est un peu bloqué mais on a beaucoup de points quand même hein. Vous voyez sur un tour, là on est tour 4 hein. Vous imaginez tour 4 on a 19 points, 20 points Donc là maintenant on va juste essayer de faire des points Et on lui a un peu pourri bien sa main quand même Donc qu'est-ce qu'on fait On peut prendre pas de giganto à gauche Il a deux tours pour rattraper les points Sachant qu'il faut qu'il rattrape sur les deux lignes hein. On fait quoi On fait les Faut fou hein Dissifs, et ça Ah j'aurais dû passer, je suis bête. Parce que si je peux chez une Je crois que j'aurais dû juste passer une mid. Ouais mais c'est pas sûr. La, la proba c'était quoi c'est J'ai 3 cartes dans mon deck. Donc une chance sur 3, 33% d'avoir une Au pire je fais quand même des points. Ouais bah une Mais tant pis je fais ça. Ça devienne que pourra Et peut-être fallait juste passer pour une Parce qu'il y avait quoi d'autre si... Ah non, il y avait la fin mais qui était pas une bonne draw. Au pire j'avais tellement de mana que je pouvais me permettre de rien faire Ouais je pense que j'aurais dû rien faire et me dire Si j'ai pas une finote tant pis de toute façon je, je vais bourriner avec des sentinelles peut-être une petite erreur de ma part Voilà ce deck est trop cool à jouer parce que plein de sorties différentes Il euh, y a la sortie de base avec la femme invisible de la défausse de la défausse là Mais ça gagne dans d'autres situations Bon il reste en tout cas dans la game Donc euh, à voir euh, quelle magie il va nous réaliser bah, J'aurais dû une Finote. Hein. C'est quand même une bêtise là. Fino. Par contre, après, il a pas beaucoup de cartes en main. Ouais, il s'en fait un peu. Hein. Il gagnera à droite. Il gagnera au mid. 20, 20, 22, 19. Il gagne au mid. GG. Intéressant. Bon, my bad, hein. je la perds pour moi. Parce que vous voyez, à gauche, je gagne tout le temps. Et au mid, je gagne en faisant mon play infinite. Donc, euh, bah, juste une bêtise. Là, je perds sur une bêtise, vous voyez. Bon, je le sais. Mais euh, j'ai joué trop vite, voilà. Dommage, parce qu'il y a 8 points à prendre. Après, si je passe, je pense qu'il peut s'attendre à une finote, Mais je pense qu'il va au bout, parce que sa combinaison, elle est rigolote. Et il a envie d'aller au bout, je pense. Bon, ça, c'est pas forcément bon pour nous, vu qu'on a un deck combo et pas de curve, spécialement. Mais ouais, celle-là, elle est gagnée. Dommage, j'aurais pu faire... Euh... Et avec ce deck, franchement... C'est pas choquant d'enchaîner 10-15 wins d'affilée. Hein. Enfin, peut-être 15 c'est beaucoup, mais 10 wins d'affilée. Hein. Vraiment, la puissance est dingue. Après, bon, il y a beaucoup de cartes, c'est normalement très difficile de, de, de construire ce genre de deck. Les cailloux, ça va vraiment vite, vite être chiant. Armor. Euh, ok. des cailloux c'est que ça on peut les défausser et c'est chiant ça casse le deck enfin, on se fout on va jouer t4 un rock je crois qu'on va de jubiler on va jubiler hein. on va, être et on va... On peut ramener euh... bon si on ramène un caillou on retreat et on peut ramener des monstres et ouais les cailloux ça de enfin, toute façon le caillou c'est vraiment la carte anti-deck euh, anti-deck combo on a un deck méga combo on voit Iceman ok j'ai un monstre ou pas ou un caillou j'ai un monstre super bon ça veut dire qu'on a gagné à gauche on peut se concentrer sur les autres lignes c'est quand même très intéressant on va faire ça rock comme ça on a une belle chance de, de défausser euh, Odin de toute façon on veut défausser mais on veut pas défausser Rock on veut lui donner une mauvaise main Voilà on échange le de main au prochain tour bon, Femme invisible Donc je lui donne Ghost Rider mais on s'en fout il a rien défaussé lui hein. Ah si il a défaussé une carte Je suis Iron Man Iron Man Mais bon il a quand même du retard encore hein. Il a quand même du retard On lui donne ça donne Ghost Rider Et nous on récupère Ultron C'est gros Ultron Oh, mais Ultron c'est méga gros ben, Ultron ça met euh, des créas sur, tous les sur toutes les lignes Est-ce qu'on a Ultron à gauche ça Va gagner Ultron Ouais à gauche je peux essayer de me battre hein. Je pense à gauche il faut que je me batte Après il peut concede ici hein. Je lui donner une main infâme. A hein. voir. Ultron, ultron, ultron. ultron. Ultron est cool hein. J'ai pas le deck Patriote moi. J'ai aucune carte de Patriote. J'ai pas Mystique, j'ai pas Patriote, j'ai pas Ultron. J'avoue que ce deck est fou. L'image elle est jolie quoi. Enfin le... le. perso est cool je trouve. Il inspire la puissance quoi. Bon, il prend son temps, mais c'est bien, c'est important. Bon, notre game était horrible Après on a une Finote Donc la proba était vraiment chouette Enfin on a eu de la chance là dessus Et ça nous Ça risque de nous faire gagner Ça sent le concede Je pense qu'il attend le dernier moment Et il va concede à la fin C'est possible hein Il attend, il attend, il attend Et à la fin il concede Et parce qu'en fait il veut que je concede avant Mais moi je concede pas J'aime voir Voilà Ah non il a dû faire retraite Alors il euh, y a un truc retraite Ouais, c'est un peu bizarre. Victor. Ok. Il y a un truc retraite euh, si l'adversaire le fait également. Et par contre, si l'adversaire le fait pas, ouais, mais. C'est un peu bizarre. Ok, bon. J'aimerais bien vous proposer la, la, la sortie vraiment champagne du deck. Mais. Une game sur 10, une game sur 15, hein, c'est pas tout le temps. Mais bon, après, voilà, c'est comme tous les decks. Hein. C'est comme le deck Mister Négatif. Il ne pas toujours faire euh, Accélérateur de mana T2, T3, Mister Négatif. Et derrière, des Iron Man euh, pour 0, 5, 5 de puissance. <rire> des trucs comme ça. La torche, donc c'est un deck déplacement, je suppose. Ok, euh, les disciples, ça peut défausser là. Je joue le 33% ou pas Alors je fais Swordmaster, mais Swordmaster en vrai, j'ai pas envie de défausser les petits, j'ai envie de défausser les gros. Donc je pense que je prends le je prends le, le, le, on va dire le pourcentage quoi. C'est-à-dire que là j'ai 33% de chance de défausser là. C'est pas grave. Ça si défausser là, je pense vraiment que c'est pas grave. Et je pense que je dois jouer un peu curvé. Avec Jubilee derrière. Bon c'est un deck qui est... qui est assez fort le deck déplacement. Après nous on fait beaucoup de points sur les lignes. Et le crawler. Ok, sympa. On fait de la magie. Et là qui part. Bon, la chance. Loin d'être perdu. On l'a vu sur la game précédente. Je vais aller à gauche ici. De toute façon ça va se déplacer. D'ailleurs j'aurais même dû aller à gauche, my bad. Ça va se déplacer. Après la Jubilee, si elle a... Pff, Après, c'est pas très grave. Ça, c'est des, des spots où on peut y aller grâce à, grâce à Ella. Bon, lui, en vrai, il s'en fout aussi parce qu'il peut se déplacer. Et bon, ça peut être compliqué pour lui. Il pourra pas euh, jouer son aimdhal au On a encore pas mal de monstres dans le deck. Et puis on a des combinaisons de points. Genre Ghost Rider qui est ramené là, ça fait 9. Hein. 9 plus 1, 10. Hein. Donc pour 4 on fait 10 points, c'est énorme hein, quand même. Je vais pas forcément gagner contre un deck avec Torche et Craven, mais c'est pas mal. Ça prend bien du temps. Block. Ouais. Okay. Blade. Et Fausse Moon Knight, c'est infâme la après, il faut bien des sorties fizzle, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, euh, on... on rate. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. On a death. Ça fait deux défosses. Là, on fait une autre défosses. En fait, je vais juste faire ça. Et euh, je crois que je prends le... En fait, si je pioche Ghost Rider, il peut ramener Ella. Là, c'est 2. Si il snap, je concede, mais 2, de, c'est OK. Genre 2, on le prend. C'est une probabilité qu'on prend. Cette game, elle est encore gagnable. Par contre, il faut Ghost Rider into Ella. C'est tout. Et ouais, on n'a pas de chose. On pot. Des... C'est aucun monstre du, du deck. Enfin, aucun monstre de la main. Bon, le seul truc chiant c'est qu'il prend beaucoup de temps. Mais bon après ça fait partie du jeu mais c'est quand même un jeu où il faut jouer un peu vite quoi. A voir, à voir. Là on va défausser un gros truc, n'importe, Là ça va dépendre de ce qu'on pioche. avait snap au tour d'avant, on serait parti parce que ça aurait doublé au tour 6. Donc en tour 6, ça aurait été 4. 4 pour 8. 4 pour 8, en vrai, sachant que ma probabilité était très mince. Par contre, 2 pour 8, je prends. Enfin, le, le, on va dire, ça changeait rien quoi. D'atteindre un tour de plus et d'envisager le play sur tour 6. C'est pour ça que snap et T5, ça n'a pas trop de sens. Enfin, les, les, les, pour moi, les snaps les plus intéressants, c'est les snaps le plus tôt possible quoi. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et snap et T1. Par contre, euh, pff, Snap T5, c'est vraiment moins... C'est pas très très bon quoi. Et Snap T2 ou 3, c'est bien, je pense, c'est assez technique. Bon. Va lady, lady, lady. Il va défausser Death. On a que de la défausse en main. <rire> pas fou, mais... Black Widow. Ah, oh, ça bloque une draw. C'est pas très chiant ça. Moon Knight. à droite en vrai. À Moon Knight. On ah va bah, autant faire Ward. Hein. Moon Knight, ça défausse une carte dans sa main aussi. Ok, bon. Et là, ramènera un 6, donc c'est bien. Et je lui ai fait perdre son Hop Gobelin c'est très important. Ça a l'air d'être un deck d'enfoiré. <rire> Et là, donc super. Ok, là, ramène euh, Death et une 6 de puissance. C'est bien, déjà. Pour le moment, euh, pas d'inquiétude. Pour le moment, pas d'inquiétude. Débris. Ouais, il joue vraiment le deck. Euh, il a l'air d'avoir la liste parfaite, j'ai l'impression. La liste parfaite du deck d'enfoiré. Euh... On fait Blade, Infinite. Note. Non, parce que de toute façon, on va ramener deux trucs. Donc, en fait, il faut passer, là. En termes de points on est ok Pour le moment il fait juste il nous, en, il nous embête mais il fait pas de points quoi okay. Donc là on fait là, euh, genre euh, Non plutôt ici On le prend hein, 2 pour 4 Alors, On ramène que 2 trucs mais je pense que c'est quand même pas trop mal Alors typiquement on peut gagner si ça fait euh, la death à droite Ah, on gagne quand même vous voyez Vous voyez On a rien fait dans cette game hein. On a fait une game infâme Mais à la fin on fait juste Ela, Et on a perdu deux tours hein. On a rien fait T4 rien fait T5 hein. Vous imaginez Il nous a En fait lui il a fait une belle sortie en plus Il nous a bien bloqué Mais en fait on avait déjà on va dire notre Ella en main donc euh... Mais ce deck là j'ai trop envie de le créer le deck euh... Le deck euh, vilain quoi Le deck de vilain On attendre une draw de plus. C'est pas choquant. Non, on veut le voir maintenant je crois. juste pas défausser Moon Knight. Si on défausse Moon Knight c'est quand même vraiment chiant. Donc on va attendre. Bon, si on va quand même attendre une draw de plus. Là c'est bien. Là on a que 20% euh, 25% de chance de défausser Moon Knight. Si on pas Moon Knight c'est super. Là derrière il y a de grosses probabilités de faire Moon Knight défausser un monstre. On pas piocher là. Gonto, super. C'est top. Hein. Moon Knight. On défausse un monstre. Et là, maintenant, le moindre la top decké. Sachant qu'il y aura... En fait, la probabilité d'avoir ELA en normal, c'est 75%. En draw normal. Hein. Parfois, il y a des, des, des lieux qui font pioche. Donc, ça augmente. Et c'est 75%. Il y a également... Et on rajoute à ça la Jubilee qui à la fin joue 50%. Donc ça doit être 90, un truc comme ça en tout. Et là en fait on l'attend toutes les games quoi. Et encore une fois il y a des games où on gagne sans en Bon j'aimerais bien faire un T5. Un enfin, T5 ça. Bon. En vrai on ramène deux monstres. Hein. Je sais pas si ça va suffire mais on ramène deux steaks. On va le faire de hein, toute façon. Alors on bah va faire un peu à droite, ah non on peut pas à droite, bah à gauche comme ça on reprend l'avantage, le, allez let's go Advienne que pourra Elle Girl il a plein de points Et il aurait pu la... ah non il peut pas à la droite Bon il y a plein de points, que nous on fait plus Et là, qui ramène une finote, qui ramène Odin Et on perd Et Odin au mid on gagnait. c'était une finote à droite au mid on gagnait. Pas loin, pas loin. Après, si on fait euh, Ela au mid, peut-être fallait Ela au mid, en se disant que... Ouais, non, ça change rien hein, Parce qu'en fait, l'Infinote, le, le, si dans tous les cas, il va à côté d'Ela, c'est rip. En fait, dans des sorties comme ça, qui sont moyennes, enfin, sans Femme Invisible, là, c'est vrai que je n'ai fait aucune sortie Femme Invisible, mais... voilà Voilà, j'ai la sortie parfaite. Après, je peux être bloqué par Cosmo, mais... Là, c'est la sortie parfaite. Euh, bah voilà, parfois on va jouer des, des, des probas. Euh, pas très agréables à la fin, mais qui reste quand même. Qui devant. Enfin, vous restez devant. Flûte, hein, sérieux. D'avoir des, des, des trucs nuls comme ça. Alors, euh, petit tricks. Pas même invisible avec like Bifrost. Faut faire attention les cartes qui ne sont pas révélées ne se déplacent pas. On va faire ça. Moi, ça revient au même. les cartes déplace. déplacent. Enfin, ça revient au même en fait, on est, on est, on est. On est rip hein. On est rip en fait. Je vais le faire quand même mais. Non je vais passer. En fait, on est rip parce que le, notre femme invisible elle a se déplacer, pas les cartes. On va lock jo. En vrai, l'ogjo, je pense c'est pas mal. Ça, la puissance Yol -nir. Yol -nir. On garde notre deck, hein. c'est juste que le gars il pioche dans notre deck. Et on garde notre deck. Donc là, on va piocher que dans son deck. Ah, quelle horreur de piocher tort. Bizarre, hein. trop nul en vrai, juste trop nul. Garde Ghost Rider, ok, ça me va. Et là, ça ramène rien. Elle, Elle est angoissante cette partie, hein. vous jouez une carte ici, bah je vais quand même booster Thor, juste pour faire l'effet. Après c'est notre Thor ou c'est n'importe quel Thor, on va voir. De toute façon, il faut tester pour la science. Ah non, ça ne peut pas booster le sien, ok. Blade qui dépose Doom. Bah, je suis pas perdu en soi. C'est assez étrange, mais j'ai pas perdu. Attendez, et là, j'ai défaussé Doom. Oh, trop bien, Odin sur euh, Ella. Ouais, ça fait gagner, mais ça fait... ça Et, aussi... et l'Odin il part pour Lok Ça, c'est pas forcément bon. Après, on fait juste leader. Hein. Leader, c'est fat, mais... Je pense que c'est mieux de faire Odin. Bon, ça ramène que... Hein... Ouais, ça un... ramène déjà un bébé. Un beau bébé. Admienne que pourra A. Allez. faut aller au mid et on a gagné. Ça, hein. Ah zut. Ah non. On a Doom. Et ça change rien. On a ça qui revient pour un autre truc. qui re... Ouais donc GG. Si si si Doom allait au centre c'était bon. Parce qu'il est à 6. Donc en termes d'écart. Ah non même bon, en termes d'écart on est un peu derrière. On perd le Odin. Ouais, c'était un peu bizarre cette game. Ah non on a gagné what the fuck Attends mais il, est, il était pas devant lui. J'ai l'impression qu'il était devant. C'est trop bizarre. Dans ma tête il était devant. Non mais j'ai gagné. Bah écoutez. La... En fait dans ma tête il était devant. Bah écoutez j'ai gagné. Vous voyez le nombre de 8 qu'on gagne. C'est incroyable. Le nombre de 8 qu'on gagne c'est assez fou. Bon, on peut perdre des 8 aussi. Franchement c'est pas choquant parfois de faire euh, 2-3 euh, moins 8 d'affilée avec ce deck. Bon ça fait mal, ça fait moins 24. Et en vrai il y a une session hier où j'ai fait euh, 4-8 d'affilée. J'ai gagné 4-8 d'affilée. Vous voyez donc en termes de rang en fait tu prends 3 ronds d'un coup. Enfin, ça, en 8 minutes tu prends 3 ronds quoi. Peut-être pas 8 minutes mais. Ça gère un peu. Euh, ok bon. On a une jolie main, pas de la défausse. On a des grosses cartes, on a l'ELA, mais on a beaucoup de cartes, donc on a peu de probabilité de défausser Lela. Oh on a de l'énergie. On peut même jouer une Finote, si on veut. En vrai. Des blade derrière Non, on va, on va pas faire blade derrière. On va avoir une carte de plus pour être vraiment safe. Iron Man. Bon il sera gros hein pas gros en points mais sinon on a le 20-20 quoi. Donc on va défausser, euh, il a combien de cartes en main 4 Je pense qu'on va faire double défausse ici. Ou alors une seule. Le défausse c'est un peu énervé. Hein. Je pense que je ne veux pas double défausse, je vais attendre encore un peu. Ah, je vais faire juste une seule défausse. Prochain tour par contre je peux faire une autre défausse mais là il faut quand même... En fait et vraiment et là il n'y a pas besoin de ramener euh, tout le deck hein, pour que ce soit fort. Hein. Enfin toute la main. Hein. Giganto. Alors un 6 qui ramène un 14 c'est déjà méga pété. Hein. Bon, en vrai on est devant ici mais jusqu'à... Ah la Jubilee. Vous voyez c'est co... la même situation que tout à l'heure la Jubilee elle peut ramener... Là il reste 3 cartes dans le deck. En termes de défausse il reste... Lady Si ça ramène Lady c'est la Death qui part. Donc ça c'est super pour nous. Ça ramène soit Lady soit. Femme enfin, invisible, c'est horrible. Soit... soit. Nicolas Cage. Ça ramène Nicolas Cage. Faut faire Blade avant. Ça ramène Lady Pas forcément blade avant. On va mettre fin invisible, euh. faire blade avant. Enfin, on va faire blade avant je crois. On peut jouer là, non faire comme ça. Je le fais. La mort Blade, et là. Bon après Nicolas Cage je peux ramener là. Et au pire on a Odin sur Jubilee. Euh, et Dissip qui défausse Death. Voilà okay. cage. Euh, il nous reste... Euh, donc on a défaussé 3 cartes. On peut ramener là dans le deck. Il nous reste... Euh, femme invisible. Euh, on est devant ici. On est devant ici si on veut. Je pense qu'on fait Odin qui ramène Jubilee. Ouais mais c'est pas assez fort. On fait Ghost Rider. Ghost, Ra Ghost Rider ici. Tente 2 pour 4. ramène là, on a gagné. Donc on a, en gros là, vous voyez, on a trois cartes défaussées, dont là et des monstres. Donc en fait, on a euh, 33% de chance de gagner. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aussi gagner au centre. Alors il peut pas vouloir aller au centre et qu'on gagne au centre. Mais si genre, faut voir, faut voir ce qu'il nous fait en fait. Vous voyez, on, on est toujours devant au centre. Là on amène la death et ça nous fait gagner à droite. Donc on gagne quand même, vous voyez. On a, on n'a pas juste cette probabilité qui est basique quoi. On a d'autres situations. C'est génial ce deck, c'est hein. l'émission important, ça coup 1 ça va être compliqué, ah non remarque on joue quand même quelques coups 1, des coups 5 par contre euh, pas pour le moment, mais on pourrait, d'ailleurs comment ça marche de jouer des coups 5 si on a un T6 qui coûte 5, ça marche ou pas, je crois que ça doit marcher, voilà on a la super sortie, tout à on a eu la sortie mais il y a eu le lieu qui nous a cassé, notre délire, Mais ouais, ce deck est génial quoi. Ça faisait longtemps que j'en rêvais de ce deck. Et il me manquait... Euh... Enfin, C'est pas forcément bien pour nous. On va pas se plaindre tout le temps. Ouais, ça faisait longtemps que j'en rêvais, mais voilà, il me manquait cette fameuse ELA. Et dans le jeu, il n'y a pas encore le système de craft. Donc on peut pas récupérer tout ce qu'on veut. Et payer n'a pas vraiment de, de sens quoi. Enfin, Ça fait pas améliorer ta collection de payer, donc... Euh... Énergie plus 20, on s'en fout on a toujours un mana flottant Storm Oh Storm ça nous bloque Storm ça nous bloque parce que... Ouais Storm ça va être chiant Storm ça va être très très chiant de Jubilé là maintenant. Ah Wong, Wong avec euh, ça va être chiant Wong. Il peut jouer euh, White Tiger. on va juste faire ça je crois Et on défausse à fond je crois qu'on va défausser à fond c'est méga risqué mais. je crois que cette game elle est... on va sûrement en retraite pour cette game super maintenant je joue 50% pas le droit au bonheur Là on a fait deux défausses. Bah écoutez euh, J'y vais hein. je, prends le, je prends le play hein. Il a pas forcément Odin Et quand bien même je fais de la belle magie à la fin Donc j'y vais hein. bon, Il a beaucoup de points mais Nos cartes elles sont tellement grosses Et là qui va ramener des monstres le giganto donc on gagne au, au mid là on a 6 et là on a la jubilee qui peut ramener un monstre et nous faire gagner Yes. Et le 8 là alors il y a un peu de chance à la fin Mais c'est pas euh, 10 20 30% quoi c'est vraiment pas loin d'un 50 50 c'est vrai que c'est beau c'est vrai que ça fait plaisir quoi des spots comme ça euh... on va jouer des, des cartes de coin hein, il faut qu'on 5. Oh, on a 625. Euh, bah, à la fin du... de la vidéo, j'ouvrirai une. Enfin, je sais pas si j'ouvrirai un coffre, mais. J'ai mes 600 et 500. Ah main... main incroyable. Bah, main parfaite. On a besoin de la femme invisible sur Londres. Bah. C'est un peu C'est risqué. Oh, sérieux? Ah ouais hein. On se bat Je pense qu'on peut se battre Je pense que c'est une game où on peut se battre quand même Parce qu'on a des grosses créas Je pense que c'est pas C'est pas interdit de se battre Et j'avoue que Après on a de la chance sur nos, sur nos games d'avant quand même hein, Mais bon, ça c'est chiant par contre Ouais, en fait, je me dis, je peux me battre parce que j'ai Ghost Rider. J'aurais quand même des points hein, cette partie. Je pense On s'en moque un peu. ça quand même déjà pas mal. J'ai le Ghost Rider maintenant. Bon. Un autre ouais. En vrai, ça ira forcément au mid si on veut. Et ça, ou alors on fait de Jubilee, on a encore des grosses créas dans le deck, on fait de Jubilee là. Ah, J'ai un play hein. bon, Il fait beaucoup de points mais on gagne à droite Avec la 20-20 ah, On gagne pas à droite on gagne un mid ou pas La question c'est est-ce qu'on gagne à gauche On gagne plus à droite c'est dommage On gagne à gauche Parce qu'en vrai on va défausser Death Donc en fait à gauche on a Bon après il nous gagne sur Odin ouais, Odin il nous éventre. Odin il nous éventre. Enfin, on peut partir hein mais en vrai, parce que là on a Lady Sif qui va défausser Death. On a zéro défausse pour le moment. Ghost Rider qui va, dé... qui va ramener Death ici. Déjà. Donc en fait, on a vraiment. Là, on gagne forcément à gauche. S'il n'a pas Odin, Et en vrai, on peut faire une autre défausse. Ah non, bah non, on ne peut pas faire une autre défausse. En vrai, même s'il si a pas Odin, c'est un spot qui est un peu bizarre. Mais vous voyez, là, où on avait prévu le 20-20, mais bon. C'est pas forcément. Ouais, Londres, c'était vraiment pas bon pour nous. Londres plus. Euh... Ouais, non, surtout Londres, ouais. Ah, décidément. Décidément, vous allez finir par croire que enfin, Ferme Invisible, c'est pas obligé dans ce deck. Je pense qu'elle est. Bah, j'ai l'impression que là. On a fait plein de games où on l'a pas eu. Donc, elle est peut-être pas obligatoire, en vrai bah De toute façon vu que si vous n'avez pas la carte, essayez sans la carte mais... Moi quand j'ai fait mes tests franchement euh, elle avait un win rate de taré mais bon. Là j'avoue qu'il faut reconnaître que j'ai fait plein de games où elle a pas fait grand chose. Oh non pas les cailloux. Bon, là de toute façon on ira avec Ella peut-être. Ça, ça change rien. Oh non mais deux fois toutes les cartes ici changent de côté Oh lala là là. para accuser le coup moins il va récupérer une femme invisible Cosmo C'est fausse pas mais on, a, on gagne en point <rire> échange man Allez Quelle tristesse Là, je prends des risques. Hein. Bon. On fait ça là, ça là. Ah non, on peut jouer à, droite, à gauche. 66%. On va le faire. Ah non, on défausse pas. Je crois que c'est pas grave, en vrai. Mais my bad quand même. Les dissipates. Non, au robides. À droite, on va faire Ella. Juste Ella. On gagner là quand même On peut pas gagner à gauche Et on va faire euh... Ela sur T6 et des. En vrai c'était sûrement le play Moon Knight à gauche Mais j'ai joué vite Et ouais au mid On reprend un peu d'avance Profix La Profix ça change pas grand chose Ah ouais, C'est ça quand même Ah non c'est pas forcément ça Parce qu'en vrai Ela Elle peut ramener à gauche et C'est pas ce que l'on veut donc, je crois que c'est mieux Ghost Rider. Comme ça, on est sûr que ça ramène au mid. En considérant qu'à gauche, on a gagné, vous voyez. Donc là, Ghost Rider ici est plus intéressant parce qu'il ramène forcément sur la ligne le Ghost Rider. Alors qu'elle a, elle, ramène, elle peut ramener à gauche et ça, ça nous poserait problème. Oh, des crédits. Écoutez, on va se faire plaisir avec 825 à la fin. Encore une petite et. Et après, on ouvre les crédits. Fidèle serviteur. Les petites phrases comme ça. Parfois, il y a des mots-clés, des. Mots, des, mots -clés, des, des, des... Ah, il y a des petites phrases, on va dire, on va appeler ça comme ça. Euh, sous les pseudos. Ça, vous pouvez l'avoir euh, à partir du rang 1000, je crois, en collection. Mais le problème, c'est que c'est dans des coffres. Donc, au lieu d'avoir une carte, vous allez avoir ça. Quoi. De toute façon, à partir du rang 1000, c'est très compliqué d'avoir des cartes. Genre, c'est. Euh, c'est en moyenne une pour 50, une pour 60 points beaucoup hein. et c'est ça qui est chou chouette avec ce jeu c'est qu'il faut savoir construire un deck sans avoir toutes les cartes du jeu on va aller à gauche vu euh, il va falloir avoir 5 créatures sur cette 4 créatures pour euh, battre Merci. le lézard super dépose Iron Man c'est génial ça il a mister fantastique aura mieux quand même non euh, pas forcément mieux c'est intéressant. On peut gagner à gauche en faisant Ghost Rider tout de suite. C'est un play qui existe. Hein ouais, on va faire le, ce play là. Comme ça, à gauche, on a gagné. Et je pense que je vais même faire une strat, genre je passe. Et tout, une finote. Ouais, parce qu'on a trop de points d'avance. Je peux plus comeback, back, c'est un peu bizarre comme game, mais hein. je vais faire cette ligne, Passe into infinite. Vous voyez cette possibilité là aussi qui, qui je trouve est assez intéressante. Après j'avais la proba de faire Invisible Woman, Sword Master et tour d'après soit piocher là, soit avoir Ella Jubilee une chance sur trois. vous voyez. Mais statistiquement, j'ai l'impression que ça me fait moins gagner que juste faire un play de débile Pass into Infinite Winjet. Okay. deux points Bon, on va s'arrêter là J'ai envie d'en faire une dernière Au gourmand Il est trop bien ce jeu Il est trop bien ce jeu Euh... Oh non pas les cailloux Oh les cailloux on va les jouer de toute façon pour euh, un peu la main pas envie de défoncer des cailloux ça sert à rien oh, les cailloux ça nous contre A quel point Tout l'heure ça nous a abattu est-ce que ça va re nous battre Bon en tout cas on a les disciples giganto On a juste giganto à gauche C'est sûrement ça Ah si j'avais pas joué rock j'aurais pu jouer Pro oh, Écoutez, on va, jouer, on va juste faire le, le foufou dans cette game. Alors, je vais Giganto à gauche, en mode, bah, j'ai 14 points, essaye de faire 14. Et en gros, je risque de juste faire la même que la game d'avant avec Infinite Auto T6. On verra. Il me vole des cartes. Il me vole un, une, un rock. Je pense. On va faire ça. Je vais tenter Blade. Le droit de passer également. Trois de passer. Bon, ça va quand même être dur. Hein. Du moins. Après, il fait un tour un peu vide ici. Moi, j'ai rien fait du tout. Oh, et là C'est risqué, hein je blade. Bon, C'est un 50-50, hein Est-ce qu'on le prend, ce 50-50 Je pense qu'il est pas choquant. Donc, en fait, je fais... Ah ouais, mais si. Et je vais le prendre l'édicif ah je le prends raté ok fatigant je vais passer en espérant qu'il abandonne à gauche et que l'infinote me fasse gagner Bon on a rien fait On a fait tour 1 ça Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Rien Tour 6 infinite. Et en même temps euh, Là c'est un peu chiant pour lui Parce qu'il est à moins 2 hein. Bon après il a eu des pommes de terre aussi hein. White queen ok Et demon Il a combien de cartes en main 7 cartes Faut réfléchir par rapport au dino Là on a 4 points de retard Dino il est euh... Il est combien Il est 16 Il est 15 Là, on gagne si on fait ça. Hein. Ah non, s'il fait à dino à gauche. Égalité à gauche. Jugger. Jugger. Ah, si je faisais... Si je faisais une finote à droite, je gagnais parce que ça allait ici. Ouais. Oh wow, double Jugger. tricky, hein voilà en vrai elle était super sympa cette game parce que vous voyez je, bon, en vrai je gagne sur Dino. C'est à dire s'il fait Dino je gagne et Jugger j'avoue que ça a déplacé ma carte. Magnifique. On ouvre. Vous faites ça. Qualité. Qualité c'est donc ceux qui sont à 25 vous les prenez. Bon j'ai pas à 25. Donc soit vous prenez soit à 25 parce que c'est un point. Soit vous descendez, descendez, descendez et vous faites ceux qui sont euh, au max. Alors là c'est 500. Comme ça, les 500, les infinités vont vous créer un autre un autre que vous allez pouvoir améliorer à 25. Bon, normalement, la dernière carte que j'ai eue, c'était Green Goblin. En fait, j'ai eu... eu beaucoup de chance là pour le coup parce que j'ai eu Ella into Green Goblin à la suite. Sachant qu'avant, quand même, c'était tous les 60. Et là, normalement, je devrais rien avoir. Phrase ou des boosts. Après, je peux toujours avoir de la chance et avoir une carte. Mais... Là, vous voyez, on a Spectrum qui est joli. En plus pas fan de cosmétiques mais j'avoue que c'est quand même sympa prise au cadre et euh, on a 350 donc là on va pouvoir améliorer quelques petites après améliorer des 100 200 300 pas bah, dans l'absolu autant améliorer un 300 pour ensuite un 400 mais bon, on va avoir accès à l'autre coffre let's go nouvel avatar Enfin, pas en soi, mais moi je garde le celui de base. Bon. Et les 50, on n'a plus rien. Ok. Bah écoutez, on n'a rien eu, mais c'est ça aussi le jeu. L'omission, euh, euh, bon, on est plus ou moins bon. Sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié euh, ce deck. Euh, voilà, la semaine prochaine, j'essaierai de vous proposer. Euh, J'essaye de faire ça, 3 vidéos par euh, semaine. Parce que je les travaille, ça prend beaucoup de temps les decks. En général, je passe euh, entre 8 et 10 heures par deck. Euh, donc euh, voilà, l'idée c'est de. Euh, je vous propose voilà, pas un deck tous les jours Mais les decks que je vous propose c'est des decks qui sont, euh, qui sont Validés et qui sont vraiment très très forts Merci à tous et à très bientôt Ciao tout le monde